Hello les amis, je suis hyper, hyper heureux et honoré de vous accueillir. C'est moi qui organise le sommet avec mon équipe et du coup, j'ai l'honneur de, de, de, de démarrer cette semaine incroyable avec vous. Merci, merci à tous d'être là. Je centre un peu bien. Euh, la caméra voilà et euh, bah, on va passer une semaine formidable et je suis je suis vraiment euh, bah, hyper enthousiaste parce que on est plus de 1000 personnes euh, 1100 personnes notre objectif c'était de rassembler 1000 coachs débutants ou aspirants à euh, développer leur activité euh, si vous êtes là c'est pas par hasard c'est parce que vous avez des rêves vous avez des désirs et euh, vous avez compris que ça euh, valait la peine de d'investir du temps de l'énergie, pour vous former, pour progresser. Et on est euh, 15 intervenants euh, qui, vous, qui allons vous donner notre maximum, nos plus grands secrets, euh, nos plus grands euh, conseils, nos meilleurs conseils euh, pour vous aider à éviter les erreurs qu'on a, euh, par lesquelles on est passé. Donc, euh, très, très heureux de commencer avec vous. Et aujourd'hui, moi, ma présentation, ce sera sur les cinq euh, secrets, les cinq clés pour avoir un programme d'accompagnement euh, qui soit haut de gamme et irrésistible. Vous allez comprendre que si vous voulez vivre du coaching, il n'y a pas dix mille solutions. Peut-être que ça vous attriste, mais au moins après cette session, vous verrez, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez dire « Ok, ça, ça m'intéresse et je comprends. » Ou bah trouver une alternative, parce qu'on n'est pas là pour vous imposer non plus notre point de vue, mais trouver une, alter une alternative cohérente. Parce que vous allez voir que… Euh, Souvent, les coachs se lancent avec une volonté, une idée, une envie, mais peu de cohérence. Et en fait, il leur manque l'aspect entrepreneurial. Ils pratiquent le coaching comme des artistes, alors que non, vous êtes des entrepreneurs. Voilà, vous êtes au bon endroit si ça, ça ne vaut pas. Bienvenue à Adrien Agnès. Il y a deux Agnès, Alexandre, Alexis, Angélique. Il euh, y a deux Angéliques aussi, Anne-Laurence, Anthony, Béatrice, Carla, Cécile, Christelle, Claire, Claude, Clément, Cynthia, Cyrielle, Elisabeth, Emmanuel, Enomis, Fanny, Fouad, Gaël, Glida, Servé, Inès, jérôme Julien, Justine, Lionel, Loïc, Marie-Roxane, comme vous l'avez compris, c'est classé par ordre alphabétique, moi je viens juste de le comprendre. Euh, Marie-Roxane, Magali, Marjorie, Mathéo, Mika, MJ, Myriam, Nathalie, Nathalie, Oriane, Patricia, Patricia, Sandrine, Sylvie, Sylvie, Thierry, Thomas, Catherine, Valérie, Vanessa. Et Zulkifi. Euh, très content de nous avoir. J'ai peut-être pas pu saluer tout le monde. Et puis, bah, c'est pas grave parce que euh, le plus important, c'est que vous soyez là. Vous allez voir qu'on va interagir. Alors, Durant le sommet, vous allez voir que euh, à chaque fois il y aura la présentation, il y aura le chat et vous pourrez venir interagir et ça ça nous tient vraiment à cœur le côté live. Les intervenants ne seront pas toujours là, on a préenregistré les interventions pour les diffuser en direct mais si vous venez à l'heure indiquée, on pourra chatter, ce sera moi ou euh, Matteo certainement. Donc voilà, je vois qu'il y en a qui connaissent la fonction 4, je vous demande pas si vous entendez euh, parce que je pense que vous m'entendez bien. Euh, si vous voulez bien nous ça, ça m'intéresse toujours de savoir euh, d'où viennent les gens. Est-ce que dans le chat, vous pouvez juste me dire où est-ce que vous êtes okay, Quand j'étais petit, j'aimais bien la géographie, voir les cartes, etc. Dites-nous d'où vous êtes parce que euh, c'est ça aussi la beauté euh, du web, c'est qu'on peut rassembler plein de gens tout en restant à la maison sans avoir à porter de masque. <rire> euh, ok, on a euh, Catherine de Paris, Clémence de Drancy, Anne-Laurence de La Réunion, Montélimar, 7. Paris, Paris, Toulouse, Aix, Bordeaux, Cameroun, Lyon, Paris, Picardie, Cameroun aussi, euh, Strasbourg, Var, Saint-Maurice, voilà, je lis pas tout, Waterloo en Belgique, Maroc, Belgique, Carcassonne, Caen, Carcassonne, c'est l'un de mes jeux de société préférée, mais je suis déjà aussi allé à Carcassonne, c'est très joli. Pointe-Noir au Congo, Pyrénées, Dijon, yes, yes, yes. Bon, je suis hyper content. Alors j'ai une deuxième question et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Quelles sont, quelle est la principale attente que vous tirez de ce sommet quelle est vraiment, Avec quoi vous voulez vraiment repartir de ce sommet J'ai compris ça, je peux faire ça, je sais faire ça. Voilà, je vous laisse euh, me dire ça, ok Trouver des clients, on... savoir comment trouver des clients, forcément, forcément, c'est bien. Vous avez compris comment marcher le business, c'est indispensable. Autre chose, vous n'êtes vous pas obligé, obligé d'être ori, euh, originaux. Hein. Euh, si tout le monde a besoin de trouver des clients, c'est très bien, c'est ma spécialité. et C'est ce je... l'une des choses que j'aime faire le plus. Euh, coucou Elisabeth d'Espagne, avoir les clés pour… Euh, bien lancer ton activité, créer une méthodologie véritablement efficace, euh, répondre à tes questions, euh, pouvoir prochainement vivre sereinement à 100%, trouver des clients et comment vivre du coaching Ok, faire un pack d'accompagnement qui soit à un tarif adapté, génial. La légitimité à faire payer autant à nos clients, génial. Que ce soit moi ou les autres, vous allez voir, vous allez être servi. Pour le moment, il n'y a, a pas du tout de hors-sujet. Tout ce que vous partagez, ben, on va vous pouvoir vous l'offrir. Euh, trouver des clients haut de gamme qui sont prêts à payer à hauteur de la valeur qu'on apporte. Muscler mon entrepreneurship, génial. Qu'est-ce que tu entends par muscler ton entrepreneurship Comprendre le rouage de ce type de business et dépasser les peurs. Ça aussi, tu vas être satisfait Andrea. Trouver ton positionnement, le meilleur système d'accompagnement sur web. Waouh En tout cas, vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches. On voit que vous êtes chaud. Génial euh, Alors, on va démarrer. On va démarrer. On a une heure devant nous et ben, on va rentrer euh, dans le vif du sujet. Je vais quand même me présenter parce que… Ben, tout le monde ne me connaît pas, c'est normal euh, et on va commencer par ça. Alors, je suis auteur, j'ai écrit, j'allais vous montrer ce livre-là, j'aurais aimé vous montrer ce livre-là, non. Je suis auteur du Guide du Blogueur et de Renouvellement et ce livre-là, je vais vous le montrer après. Euh, ça fait dix ans que je suis entrepreneur, je suis formateur, je suis mentor aujourd'hui. Euh, quelques clients que j'ai eu en tant que prestataire, Yann Darwin, Alexandre Rose, Julien voilà je les ai aidés sur leurs réseaux sociaux, leurs podcasts etc. Et puis j'ai eu quelques clients en coaching voilà je voulais vous, vous sortir les, un peu les, les meilleurs clients, ceux qui ont les, les meilleurs résultats. n'ai euh, pas leur autorisation pour donner leur nom donc je vous ai juste mis euh, leurs initiales euh, TC qui est passé de 0 à 5000 euros par mois en seulement six mois. VC qui a fait x2 en seulement deux mois et HT qui a fait x3 en trois mois. Euh, vraiment, ma passion, c'est d'aider les entrepreneurs et tout particulièrement les coachs. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait dix ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'aurais pu faire dix mille choses et je vais vous montrer. Mais si aujourd'hui j'en suis arrivé à être focus sur les coachs, c'est parce que bah, j'aime les coachs. Je pense qu'on peut vraiment changer le monde. En, dans, dans 20 ans, 30 ans, tout le monde aura un coach. Okay ce sera euh, des coachs que ne soient pas cher, cher, gratuit ou pas, ce sera dans nos habitudes. Je le pense réellement et je suis très honoré de pouvoir euh, servir les coachs. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, dans mon parcours, moi, euh, durant les huit premières années de mon business, je fais du e-commerce, j'étais salarié, blogging, affiliation, freelance, voilà. Euh, juste pour vous donner un chiffre, en 2018, j'ai fait 46 000 euros de chiffre d'affaires, et en fait, je touchais même pas un smic. En fait, il s'est passé des choses après. S'est passé des choses après. En 2019, euh, je découvre ce livre dont je vais vous parler un peu après. Euh, profession coach que je vous recommande tous j'ai participé à un mastermind avec mon mentor là ici je suis coaché par chris Pavon. Euh, alors je me suis marié en 2017 mais en 2019 on a décidé avec ma femme de partir trois semaines en vacances en chine et je me suis dit comment je peux faire pour euh, avoir un business où je suis pas esclave de mon business ok donc ça c'est quelque chose qu'on va voir aussi et puis, euh, ben, en 2019, j'ai fait un... Ça, c'est un email que m'a envoyé mon, mon comptable il y a quelques mois. J'ai euh, plus que doublé mon chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors que j'ai mis 8 ans pour atteindre 46 000 euros, et ben, en 2019, je suis passé à 100 000, 111 000 euros. Une grande partie, c'est du freelance, je vous le dis tout de suite, mais je peux vous dire que l'autre grande partie, c'est du coaching. Et cette année... Euh, on, je vise encore de doubler ce chiffre d'affaires parce que si vous croyez que vous pouvez pas vivre du coaching, c'est une grave euh, erreur qu'on, c'est une idée reçue qu'on a essayé de vous mettre dans la tête pour euh, diverses raisons. Donc aujourd'hui bah, euh, j'ai un programme de mentorat, je vends un programme d'accompagnement euh, où j'ai une équipe de coach qui, qui aide les clients. Donc, il y a une dizaine de personnes maintenant en tout et pour tout qui travaillent pour moi. Et euh, notre mission, c'est d'accompagner 100 coachs par an. Euh, en 2020, du coup, ce que je vous disais, c'est que je cherche à euh, doubler mon chiffre d'affaires. Et je vous dis ça, mais c'est important aussi que je vous dise que je n'ai pas toujours grandi avec cet état d'esprit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issu d'une famille très pauvre. Euh, j'ai toujours eu des problèmes avec l'argent. Pourquoi j'ai mis 8 ans à gagner 46 000 euros Parce que pour moi, je pensais que l'argent était, était mal, était mauvais. Euh, j'ai toujours vendu des trucs pas très chers. Je cherchais toujours à avoir des tarifs adaptés. C'est ce que j'ai vu dans le chat, avoir des, vendre des prix justes. Et en fait, c'était juste c'était pas du tout juste. Et donc, tout ça, j'aimerais vous, vous le partager. Donc aujourd'hui, mon objectif pour vous durant cette présentation, c'est de vous aider à offrir ce que vous avez personnellement. C'est-à-dire que vous avez une expérience de vie, vous avez peut-être 20, 30, 40, 70 ans et vous avez une expérience de vie. Vendre du coaching, ce n'est pas juste gagner de l'argent. Il ne s'agit pas juste de gagner de l'argent. Ça, ça vient après. C'est d'abord d'offrir ce que vous avez parce qu'on euh, ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, on va avoir un accident. Il peut se passer plein de choses. Okay donc, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, que vous le voyez ou pas de cette manière, c'est un cadeau que vous pouvez offrir à d'autres personnes. Vous pouvez aider d'autres personnes à ne pas passer par les mêmes erreurs que vous et à apprendre et à progresser plus vite que vous. Donc, ce que vous avez vécu personnellement, ça a de la valeur. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment packager cette valeur dans une offre haut de gamme. Et euh, ben, la conséquence de ça, c'est que vous allez aussi gagner ce que vous euh, valez professionnellement. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de vos revenus, c'est parce que vous savez que vous méritez ça et que vous gagnez ça. Et donc, l'idée, c'est de se rapprocher de ce que vous apportez, de ce que, pas de ce que vous valez personnellement, okay, parce qu'on a tous la même valeur personnelle. On est tous des êtres humains précieux. Mais ce que vous valez professionnellement, il ne faut pas le dévaloriser. Et trop souvent, les coachs le dévalorisent alors qu'on a peut-être l'une des activités les, les plus transformatives qui existent aujourd'hui. Donc au programme, on va passer ces cinq secrets qui vont vous aider à, à faire la différence. Vendre du haut de gamme, donc déjà pour ceux qui, voilà, il y a quelques personnes qui voulaient comprendre comment fonctionnait le haut de gamme, donc comment vendre du haut de gamme, comment accompagner sur un résultat tangible parce que sinon vous n'allez pas pouvoir apporter cette transformation, vous allez vendre mais vous n'allez pas vous pouvoir délivrer soutenir émotionnellement ça je voulais vous en parler parce que si vous manquez d'expérience si vous vous lancez dans le coaching c'est quelque chose que vous ne savez pas et plutôt on vous l'explique le, et en fait très peu de gens l'expliquent je pense donc plus tôt on vous l'explique et mieux c'est. Et puis comment vous allez pouvoir vendre de manière irrésistible à travers une méthode que je vais vous présenter. Encore une fois, je vais vous parler de profession coach. Euh, ouais, c'est un gros, gros, gros livre. <rire> et euh, comment acquérir une confiance énorme. Parce que tout ça, c'est bon, mais si à la fin de la journée, vous êtes là, ouais, wow, c'est cool ça, mais j'y crois pas, je n'en suis pas capable. Et bien, tout ça, ça va servir à rien. Alors que vous avez alors que vous pouvez avoir deux personnes de la même valeur qui ont la même chose à donner. si une personne A qui est hyper confiance et l'autre qui n'a pas confiance, ça va donner des trajectoires totalement différentes. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai euh, un cadeau pour vous. Donc, j'espère que vous êtes chaud dans le chat. J'espère que… Euh, Dites-moi si, si ce programme vous plaît, si vous êtes motivé, si vous voulez apprendre comment vous vous sentez. Yes, me dit euh, euh, Sylvie, go, go, go, oui, nickel, oui, au top. Allez, j'y vais. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est vendre du haut de gamme. Tout d'abord, c'est une nécessité. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est une nécessité. Parce que si vous ne vendez pas du haut de gamme, et on va définir ça tout de suite, hein, c'est un, un programme à quatre chiffres euh, 1000 euros, 2000, 5000, 10000, pourquoi pas Quatre chiffres au mieux. Eh bien, en fait, en ayant trois clients, admettons à 3 000 euros, vous allez faire un chiffre d'affaires de 9 000 euros. 9 000 euros, une fois que vous avez payé vos charges et vos cotisations, ça va vous laisser un bon salaire. Donc, vous avez le choix. Soit vous cherchez trois clients que vous pouvez servir au mieux, soit vous cherchez combien 30 clients que vous facturez beaucoup moins cher à 300 euros. Vous voyez que à moins, à moins que vous, vous voulez devenir le fast-food du coaching et que vous voulez euh, avoir une boutique, les gens rentrent, ils repartent, ils rentrent, ils repartent. Ce n'est pas ma notion du coaching. Ma notion du coaching, c'est accompagner quelqu'un sur une transformation forte. Et ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Quelqu'un euh, qui euh, a des problèmes amoureux, des problèmes de couple, euh, problèmes de poids, euh, manque de confiance, trop de stress, tout ça, c'est des gros problèmes. On ne peut pas les résoudre comme ça en une séance. Et donc, généralement, si je vous parle du contenu d'un programme de ce type, ce sera un accompagnement de trois mois où vous voyez la personne une fois par semaine, toutes les semaines, euh, pendant une heure. Quand je dis vous les voir, c'est les voir notamment comme nous on fait. Ok, Je sais qu'il y en a qui sont très attachés au présentiel. Vous comprenez bien que le contexte est compliqué, mais au-delà de ça, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec les clients qui sont à 10 km à, à la ronde autour de vous okay. Et encore, ça dépend où vous habitez. Moi, j'habite en région parisienne. Je peux en avoir des clients. Mais est-ce qu'on doit tous vivre à Paris et trouver des clients Non. Aujourd'hui, vous pouvez toucher des clients du monde entier. J'ai des clients qui sont au Brésil, au Canada, en Afrique. C'est juste génial. Donc, offrez un programme, admettons, pour commencer de trois mois à 1 2000 2 000, 5 euros. Essayez de trouver deux trois clients. Ce sera non seulement plus fort, plus satisfaisant, plus efficace, mais aussi un peu plus simple. Parce que si vous voulez trouver 30 clients, euh, je vous laisse imaginer le travail que ça demande. Okay. Puis au niveau de l'engagement, ça c'est hyper important. Que ce soit pour vous ou pour votre client, quand il y a une transaction à quatre chiffres, ce n'est pas la même chose. Tu vois, on, on se redresse. Quoi. On est là, ok, on arrive à l'heure, on est motivé. On sait que la personne on a son autorisation pour l'aider. On n'est pas pressé, on n'est pas obligé de, de, de lui donner ce qu'elle veut et ne pas lui donner ce dont elle a besoin et essayer de la séduire pour qu'elle reprenne un pack de trois sessions de coaching. Non, la personne elle est engagée, vous êtes engagé et vous êtes parti pour une belle relation. Okay et puis, c'est une histoire aussi de posture. C'est-à-dire que vous lancez dans le coaching pour incarner... Une certaine posture Est-ce que vous voulez un jour être un influenceur, quelqu'un qui a un impact dans la société Ou est-ce que vous voulez être juste un vendeur d'une commodité qu'on appelle une heure de coaching Donc, quelles sont vos aspirations dans la vie Vers quoi vous les tendre Quels sont vos rêves Si vous autorisez à rêver, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir Et du coup, cette posture, elle est hyper, hyper importante. Et pour l'incarner pleinement, en fait, bah, c'est seulement un, un, un, en faisant du haut de gamme. Juste pour prendre une dernière image pour que vous compreniez bien, euh, c'est comme si vous, je vous disais, bah, voilà, moi je veux être pompier ou peut-être, je sais pas, je veux être pâtissier. Je n'ai pas envie d'avoir 10 petits jobs dans ma semaine. Si je suis passionné par le fait d'être pompier, je veux être pompier, je veux faire ça toute ma journée, c'est ma posture, c'est ça que je veux incarner. Je ne veux pas être et pompier et vendre des baguettes et euh, me, faire des brocantes et être chauffeur Uber et être euh, livreur des livres. Non, vous avez envie d'incarner cette posture. D'ailleurs, pas que de coach, mais d'entrepreneur, d'influenceur, de quelqu'un qui contribue. Et pour ça, vous avez besoin de faire du haut de gamme, que vous le voulez ou non. Maintenant que ça décomplexe, les personnes parmi vous qui se disent « Oh, mais moi, je débute, je suis nouveau. Euh, oh, je n'ose pas 1000 euros, mais je même pas à facturer 100 euros. » J'essaye, et c'est ce qu'on va tous essayer de faire durant ce sommet, de vous pousser à réfléchir plus haut, plus grand, être plus ambitieux. Après, c'est à vous de choisir le chemin. Mais nous, on veut viser plus grand pour vous. On veut que vous puissiez vivre de votre activité pleinement, que vous ne soyez pas à compter les sous en ch à chaque fin de mois ou au milieu du mois. Et pour ça, on veut vous donner une destination grande et peut-être même vous faire rêver sur des choses que vous-même, vous, vous n'osez pas rêver. Maintenant, dans le concret, cet après-midi, demain, eh ben, vous aurez tout le loisir de créer votre propre chemin. Et ça, on ne va pas vous l'imposer. Mais au moins, soyez exigeants et visez haut. Deuxième élément, et on aura un temps de questions-réponses hein, après. Je vais vous présenter le deuxième élément et je vais prendre quelques questions. Accompagner sur un résultat tangible. Ça va vous, vous aider à mieux cibler votre client idéal. Quel est le problème? J'ai envie de vous. vous... Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de persona et vous allez voir que beaucoup d'intervenants vont parler de persona parce que c'est important. Donc du coup, je, je me suis dit, allez, quel angle je vais prendre pour vous aider à mieux comprendre je veux vous aider à accompagner sur un résultat tangible et ça implique que vous compreniez le problème idéal de votre euh, prospect. Idéal, pas dans le sens où le problème, il est idéal, mais en, en tant que market, marketeur, qui vous avez vraiment envie d'aider en fait Est-ce que vous voulez aider la personne qui est veuve Est-ce que vous voulez aider la personne qui n'a euh, pas confiance en elle idéalement, précisément, si je vous dis d'ici la fin de l'année, vous avez le droit d'avoir qu'un seul client. Okay D'ailleurs, je vais vous donner l'exercice. Dans le chat, s'il vous plaît, répondez à cette question. Si vous pouvez accompagner qu'une seule personne, quel est le problème que vous aimeriez résoudre le plus C'est-à-dire, il y a presque un côté euh, sadique là-dedans. Okay ah, je n'aime pas ce mot, hein, il, il est dur. Mais moi, par exemple… Euh, quand il y a des bagarres dans la rue, ça peut peut-être vous étonner, quand il y a une bagarre, quand il y a un accident, j'ai un, une envie d'aller aider. Et il y a un certain plaisir. Et je pense que tous les chirurgiens, les ambulanciers, les pompiers ont ce même plaisir. Ok Sinon, c'est trop dur de faire ce métier. Et ben, j'ai un plaisir à aider ces gens-là. Quel est le client et le problème idéal auquel vous dites bah. Oh, quelqu'un qui a confiance, en, euh, qui a pas, qui manque de confiance, quelqu'un de timide, génial, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'aider à s'en sortir, parce que moi-même je suis passé par là, parce que c'est trop douloureux comme problème, trop bien parce que cette personne-là, je vais pouvoir la servir au mieux. C'est quoi ce problème idéal qui vous fait kiffer, que vous voulez résoudre Ok, euh, j'aime pas les, les bagarres et les accidents euh, dans la rue pour le problème, j'aime pour j'aime le fait que je puisse contribuer à résoudre ce problème. D'accord, C'est là où ce n'est pas du sadisme. C'est voilà comment je peux les aider. Donc c'est quoi vous le problème où vous dites, ah, j'aimerais vraiment apporter une solution à cette personne. Okay, donc allez-y, euh, les femmes à ré révéler leur plein potentiel. Génial Christelle, est-ce que tu peux être un peu plus précis et ce serait encore mieux. Julien, accompagner les triathlètes à se lancer sur la distance Ironman et réaliser leur rêve sportif. Génial, waouh, ça c'est précis. Gaël me dit, les femmes ont difficulté avec leur consommation d'alcool. C'est waouh, waouh, c'est la première fois que j'entends ça et... et bravo Gaël parce que je pense qu'il y, un... y a un vrai sujet là-dedans. Agnès, s'autonomiser financièrement pour mieux vivre. Génial, Agnès, si tu peux être un peu plus précis dans s'autonomiser financièrement, ce sera encore mieux. Valérie, les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur maison, ok, ok, est-ce que tu peux aller. Plus loin encore, est-ce que c'est est les meubles Est-ce que c'est les gens Valérie, euh, je crois qu'on se connaît, hein, c'est eu au téléphone, c'est toi ou pas Ouais, je crois. Euh, les femmes à être enfin elles-mêmes et avoir confiance en elles. Génial Sortir les colères de l'enfance, ressasser tout l'âge adulte. Ok. Aider les personnes à s'aimer davantage et accepter leur corps. Waouh Gérer les conflits. Et, et ça, ça m'émeut de voir tout ce que vous écrivez parce que vous comprenez bien que… Il ne s'agit pas de gagner d'argent, il s'agit d'apporter de l'aide dans ce monde. Et plus vous allez apporter de l'aide, plus vous allez vous enrichir. Et ça va être la conséquence. Donc, bravo. Merci pour tous vos partages. Si vous voulez échanger vos emails, alors on a un groupe Facebook. Le mieux, c'est dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à faire des publications hein, euh, spontanées. Tiens, moi, j'aide telle personne. Euh, je voulais juste partager. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi autour de cette thématique J'aimerais échanger avec vous. Voici mon email. N'hésitez pas en tout cas. Ok Quelqu'un qui a du mal à gagner sa vie dans son job. Génial, la belle. Les personnes qui souffrent de maladies psychosomatiques. Super. Aider les femmes qui vivent le deuil de leur conjoint, Waouh wow. okay. Vous voyez comme c'est beau tout ce qu'on peut apporter Vous imaginez si on a plus de coachs qui peuvent vivre de leur activité, qui à temps plein aident les gens sur tout ça Parce que c'est bien les thérapeutes. Ok, moi je suis très content d'avoir un dentiste, un médecin, euh, d'avoir des chirurgiens. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'on peut prévenir. Plutôt que de guérir, et on est là pour ça. On est là pour ça. Merci pour vos partages. Donc, de comprendre ce problème idéal, ça, vous, ça va, vous, dé, ça va vous, aider, vous aider, je vais y arriver, à mieux cibler votre persona, à savoir qui vous voulez aider. Et quand vous ciblez mieux votre persona, c'est là que vous, les, vous pouvez vendre du haut de gamme. Okay? Si c'est euh, j'aide les gens euh, à régler leurs conflits, tu vois Gaël me dit gérer les conflits dans le couple, Ouais, bon, ok, d'accord, c'est tellement large. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui va venir vers vous Gérer les conflits dans le couple. Waouh Si vous êtes euh, en couple depuis 20 ans et que c'est compliqué, ah ouais, moi, je me sens concerné. Ah, je ne veux, veux pas divorcer. Euh, je n'ai pas envie de voir mes enfants souffrir à cause de, de, de, de mes conflits. Ah, j'aimerais bien trouver un coach. Waouh Gaëlle, elle fait ça. Elle aide que les gens qui, qui ont des conflits dans le couple. Oh, j'aimerais bien faire un appel avec elle. J'aimerais bien travailler avec elle. OK, peu importe si ça coûte 500 000, 2000 euros, 5 euros, mon couple est suffisamment important, mon problème est suffisamment urgent et important pour que je veuille payer. OK? Parce que à quoi sert l'argent dans ce monde si ce n'est pas pour résoudre les problèmes que vous venez d'énoncer? Vous, vous avez peut-être aujourd'hui, vous êtes dans la position, je veux vendre et c'est dur de m'imaginer vendre 1000, 3000, 5000, 10 000 euros. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Et vous avez peut-être vécu ça. Si vous avez vécu ces problèmes-là, est-ce qu'il n'y a pas une époque où vous, où vous aurez été prêt à payer 500 euros, 1000 euros, 2000 euros pour que quelqu'un vous soutienne à fond pendant trois mois et vous, vous évite de sombrer dans l'alcool, dans la dépression, dans la solitude Donc, à quoi sert l'argent si on ne peut pas l'utiliser pour guérir, pour se remettre d'une certaine situation Donc, n'ayez pas peur de vendre cher. Ok parce que vous allez vendre cher uniquement à des gens qui ont des problèmes urgents et importants. Et puis, dans cette idée d'accompagner sur un résultat tangible, ça va vous aider à être focus. Moi, pendant un certain moment, j'ai aidé les entrepreneurs à développer un business sur le web. Et c'était tellement large et, et je ne gagnais pas bien ma vie, okay, comme je vous l'avais euh, montré. Parce que je n'avais pas un focus et je n'avais pas d'objectif quand je travaillais avec un client. Donc, si vous prenez le client pendant trois mois, tendez vers une destination, vers un focus, sur quoi vous allez travailler. Ça ne veut pas dire que sur le chemin, il n'y a pas des choses qui vont évoluer parce que vous allez découvrir votre coach votre coach va vous découvrir. Y a une relation qui va s'installer. C'est un peu comme une danse. Vous ne savez pas exactement tout ce qui va se passer dans les 30 secondes, une minute. Okay, pour ceux qui ont fait euh, de la danse, j'ai fait un peu de danse. Si on a carré à l'imaginer avec ma femme, on a fait du West Coast Swing, je crois, ça Bref. Euh, et donc, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais par contre, vous êtes focus sur OK, on va travailler sur ça. Et ça va vous aider dans votre promesse marketing. Vous l'avez compris, hein, pour beaucoup, euh, vous êtes là pour apprendre aussi à trouver des clients. Et si vous n'êtes pas focus sur un résultat que vous pouvez apporter, vous allez avoir du mal à vendre. Vous allez du mal à avoir des partenaires, à avoir des prescripteurs. Okay Imaginez demain, euh, vous avez. Euh, une méga star de votre niche qui est prêt à faire votre promotion. Bah, si vous n'avez pas un résultat tangible à apporter à vos, euh, à vos prospects, à vos clients, eh ben, vous allez pas il ne va pas pouvoir vous promouvoir. Il va juste dire, bah, tiens, cette personne, je la recommande parce qu'elle est sympa et elle fait ça. Non. Okay. Maintenant, précision. Là aussi encore pour vous décomplexer. Accompagner sur un résultat tangible ça ne veut pas dire que vous déresponsabilisez votre client. Ce n'est pas parce que votre client vous paye cher que vous devez absolument atteindre ce résultat. Si vous aidez quelqu'un à perdre du poids, vous, vous avez un engagement de moyens. Vous donnez tout ce que vous avez promis, voire plus, pour aider votre client à obtenir ce résultat. Mais après, ce n'est pas, pas à vous de vous engager sur ce résultat. Si vous aidez votre client à perdre 10 kilos et qu'il n'en perd que 6, ce n'est pas de votre faute. Vous avez donné votre maximum. Okay. Donc, ça aussi, on fait euh, du coaching. On ne fait pas de la prestation de service et pas du consulting. Il faut être focus. Il faut donner tous nos moyens dans cette direction-là, mais ne pas s'attacher euh, au résultat. Okay vous faites ce que vous devez faire, mais votre client doit être responsable. Je fais une pause là, mi-temps. Est-ce que vous avez des questions OK, avant de passer à la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes super actifs, c'est top. Là, ah, ça, ça tapote, génial. Euh, OK, je ne vais pas tout lire. Hein. OK, merci pour vos partages, génial. Waouh, vous voyez comme c'est merveilleux, quoi. C'est juste merveilleux les missions dans lesquelles vous êtes lancé. Ok, euh... on continue et si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Vous êtes là pour soutenir émotionnellement et ça, c'est ce que je vous disais, tout le monde ne le comprend pas. Faites un focus sur le besoin, pas sur ce que les gens veulent. Par exemple, les gens ils vont vous dire « je veux perdre du poids, je veux me mettre en couple, je veux me marier, je veux euh, mieux communiquer ». Je vais être moins timide. Et leurs besoins, ils peut-être ailleurs. Ils ont besoin de mieux s'aimer. Tu vois, je l'ai lu. Ils ont besoin d'avoir de, de, plus confiance en eux, de savoir mieux euh, qui ils sont, d'avoir un objectif dans la vie, une mission de vie. Et donc, ça, ça va être votre travail. Vous allez rechercher les obstacles dans la vie de la personne. Euh, si la personne est timide, vous allez chercher un peu, bah, peut-être par exemple, si dans son enfance, elle a vécu quelque chose de, de traumatisant et vous allez travailler un peu autour parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer d'éviter un obstacle sans le voir. Okay vous imaginez, vous marchez euh, dans le noir et euh, vous êtes dans la forêt, il faut éviter les armes et ne pas voir, c'est horrible. Okay. Alors que si vous voyez, si vous êtes en plein jour et qu'il y a des obstacles, bah au moins vous pouvez les contourner. Donc d'abord, allez rechercher les obstacles. Ça, ça va être votre travail. Ça va être un travail fait à deux. Pour les analyser, okay. qu'est-ce qui fait que cet événement dans mon passé m'empêche de ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de mauvaises habitudes alimentaires et qui font que je n'arrive pas à perdre du poids alors que je fais du sport et puis, vous allez ensemble affronter les obstacles. Alors, plus précisément, c'est votre coach et votre client qui va affronter ces obstacles. Et vous, vous êtes là pour la soutenir, pour l'encourager. Et encore une fois, c'est cette idée de vous avez une destination. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre du coaching à l'heure. Parce que quand vous vendez du coaching à l'heure, ou même des packs de trois ou 5, qu'est-ce qui va se passer Vous allez aider les gens à, front, à contourner les obstacles, mais la personne, elle est perdue dans une forêt. Contourner les arbres, c'est une chose, mais... Ce qu'elle veut, c'est sortir de la forêt, de rentrer à la maison. Et puis, euh, et donc voilà, c'est hyper important de ne pas, pendant que vous travaillez sur ça, d'être focus sur le besoin de la personne, le besoin ultime de la personne. Okay. La personne n'a pas besoin de vaincre sa timidité pour mieux parler à, à, des, à, des, à une femme ou un homme. Ou, elle n'a pas besoin juste de se marier. Okay On n'a pas besoin de se marier. Elle a besoin d'être mieux dans sa vie, de s'aimer, de s'accepter. Et éventuellement, ça va l'aider à se mettre en couple. Ça, Je voulais vous dire ça et euh, raccorder ça avec cette idée suivante. C'est qu'ultimement, pour ceux qui ne sont pas dans du dev perso, mais euh, je pense que vous, beaucoup d'entre vous l'avez compris, ultimement, ce que vous faites, c'est du coaching en dev perso. Les clients qu'on accompagne, oui, on leur donne des outils, on leur montre des outils, il y a des tutoriels, on, il y a des coachings, on va les aider à, à, à créer une présence sur le web par exemple, à faire des appels de vente qui convertissent, des, trucs, des choses comme ça. On va les aider sur l'aspect technique. Mais 80% de l'aide qu'on apporte à nos clients dans nos programmes aujourd'hui et dans ce que je faisais avant, c'est de d'ordre du dev perso, de l'émotionnel notamment. Expliquer à nos clients quoi faire, ça prend quelques semaines dans notre programme. Mais qu'ils agissent, ça peut prendre des mois. Pourquoi Parce que les clients ont, ont tellement euh, des, des, des obstacles, des boulets profonds qu'il faut travailler ça. Et euh, ça, si vous comprenez ça, ça va décoincer plein de choses. Vous allez voir que vous pourrez mieux tendre vers la destination, mieux contourner les obstacles. Avant, par exemple, il y a cinq ans, si je devais aider un client à trouver des clients, euh, je lui aurais dit, tiens, il faut faire ça, ça, ça, ça comme technique SEO, publicité, ça. Aujourd'hui, j'ai compris que juste avec quelques techniques, ça suffit. Mais il faut que je l'aide à passer à l'action. Et passer à l'action, ça implique de travailler sur notamment ses peurs. Souvent, les gens, euh, et vous y compris, et moi y compris, on est ralenti par quoi On est ralenti par les peurs. Okay. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue tout est clair, me dit Cécile. Euh, top, est-ce que, est que ça vous aide Voilà, dites-moi, faites-moi un retour. Est-ce que c'est -ce est clair Est-ce que ça vous aide Est-ce que vous, ça vous permet de mieux comprendre Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, tout est clair. Oui, c'est très clair, merci. Ok. Top. Claire pour Prisca. Génial, Enomis me fait un pouce. Est-ce que vous avez des questions pour les autres Plein de bon sens, me dit Cécile. Tout est OK pour Valérie. Cool. Comment donc ralentir les peurs qui euh, nous animent euh, bah, C'est… Euh... ouais bonne question Hervé. Si toi, tu as des peurs, comment euh, les ralentir Les identifier euh, travaille tu tra petit à petit, voire grand, voire ton pourquoi ne pas être focus tu vois un peu moi j'ai appris à conduire que l'année dernière ne pas être focus juste sur le prochain passage piéton sur euh, le euh, sur euh, euh, le rond-point mais sur où est-ce que je veux aller en fait déjà comment je vais sortir du rond-point pas comment je vais rentrer dans le rond-point ok ça c'est hyper important voilà donc j'ai envie de te dire travailler identifier le problème euh, la peur y travailler petit à petit réfléchir à ton pourquoi, pourquoi tu le fais pour que ça te motive vraiment. Et puis, dernière chose, comme quand tu apprends à conduire, d'avoir un accompagnant, quelqu'un qui soit là pour te soutenir. Sinon, c'est juste hyper dur et hyper lent en fait. Complètement aligné à cette vision du coaching me dit Adri. génial. Euh, Alexis me dit, le high, le high ticket, c'est très bien, mais quand on démarre, n'est-il pas plus important de coacher même à faible coût plutôt que d'essayer de vendre du haut de gamme quand on n'a aucune légitimité pas encore de preuves sociales ok Alexis super j'adore ta question pourquoi parce qu'elle elle revient souvent euh, Alexis c'est pas une histoire de légitimité je vais vous montrer dans le quatrième point c'est une histoire de quelle valeur tu peux apporter si tu peux être légitime et nul j'ai envie de te dire vous avez jamais connu ça des thérapeutes qui sont légitimes parce qu'ils ont euh, bah, un diplôme en fait ils sont nuls Okay, des avocats qui sont légitimes mais qui sont nuls. donc d'abord focus toi sur alexis sur la valeur est ce que demain si je t'amène ton client idéal avec le problème idéal est ce que tu peux vraiment l'aider oui ou non Parce que si tu peux pas l'aider arrêtez tout de suite ok arrêtez tout de suite moi je vous encourage pas à vendre du haut de gamme même du bas de gamme si ce que vous faites n'aide pas les gens d'accord il est hors de question de vendre ni ni même à 1 euro quelque chose alors que vous êtes mauvais. Parce que vous allez même euh, aider, vous allez même euh, empirer les choses peut-être. Donc, par contre, je vous invite à être honnête avec vous-même, à être objectif. Souvent, on se sous-estime. Oui, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de certificat, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je pas ça. Et en fait, on n'est pas du tout honnête, on n'est pas du tout objectif avec nous-mêmes. On s'auto-sabote, on se trouve des excuses pour, pour procrastiner. Alexis, je ne te connais pas personnellement, mais ta présence, comment tu écris euh, sans faute, avec soin, etc. etc. Euh, me montre que tu es peut-être certainement plus légitime que tu ne le penses. Okay c'est un pur ressenti. Hein, je ne me base sur rien. Euh, c'est un pur ressenti. Donc déjà, focus-toi sur la vraie valeur. L'emballage, ça passe après. Okay ça, c'est la légitimité. Mais si dedans, les masques, ils sont mauvais, ils ne protègent pas contre le coronavirus, bah, c'est juste de l'arnaque en fait. Pour répondre à ta question, quand tu débutes, maintenant il y a une réalité, quand tu débutes, tu n'as pas de preuve sociales. Oui, c'est un peu plus difficile. Donc déjà, j'ai hâte de vous montrer le point numéro 4, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas parce que tu fais du gratuit ou du pas cher que ce n'est pas du haut de gamme. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aider au mieux vos clients à transformer leur vie. Ne, ça ne rend, ça rend pas service à vos clients idéaux que vous, les, vous leur offrez du bas de gamme. Le problème, c'est que vous ne sentez pas légitime à facturer cher. Bah, je vais vous challenger. Offrez un programme d'accompagnement de trois mois, une heure par semaine, toutes les semaines. et Faites-le gratuitement. Allez-y, mais allez-y à fond. Aidez les gens. Et là, vous allez me dire, mais oh, bah attends, gratuitement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça gratuitement. C'est un travail. Bah, dans ce cas-là, facturer alors. « Facturer 3000 euros. »« Maintenant, non, 3 euros, je ne suis pas à l'aise. »« Je démarre. Ben, »« Bah facture à 1 euros. »« Non, 1000 euros, je ne suis pas à l'aise non plus. Ben, »« facture à 500 euros. »« Ah, 500 euros, je suis un peu plus à l'aise. »« Ouais, mais bon, je vais quand même apporter beaucoup de temps, d'énergie. »« Je vais me donner à fond. »« La personne, elle va quand même changer sa vie. »« Bah ben, faites plus cher. »« Faites 750. » Et ce dialogue avec vous, et je vais, je vais vous offrir un, un cadeau à la fin qui va vous aider à, à trouver ça si vous voulez. Mais... Et un dialogue honnête avec vous-même. Trouvez ce prix juste. Et ce prix juste pour démarrer, ce n'est pas le prix où euh, le client gagne tout et vous, vous gagnez peu. Okay. Juste, ça veut dire juste, ça veut dire équitable. Maintenant, vous avez le droit, marketingment parlant, de faire des prix de lancement, des prix de découverte. Et encore une fois, l'une des meilleures manières de faire, c'est bah, offrir une session de coaching gratuitement. Offrez un mois de coaching gratuitement si ça vous donne confiance. Par contre, allez-y comme si c'était du haut de gamme. Souvent, le problème du pas cher et du euh, je, vends, euh, je vends du pas cher ou je fais du gratuit, bah, c'est qu'on y va un peu les mains dans les poches, qu'on n'est pas impliqué, on n'y va pas à fond. Et c'est pour ça que j'encourage en, au high-ticket, haut de gamme. Parce qu'on y va à fond. Quoi. Quand vous allez chez, euh, dans un magasin de luxe, chez Rolex ou quoi, chez... Euh, euh, Mont Blanc, vous rentrez euh, le vendeur il ne vous ignore pas il, il a une intention, bonjour comment je peux vous servir okay. quand vous rentrez à H&M les gens ils s'en fichent de vous donc proposez quelque chose de haut de gamme quitte à le faire gratuitement si ça vous met à l'aise mais n'y pas les mains dans les poches en mode touriste, en mode stagiaire allez-y à fond pour de vrai justement allez-y comme un vrai stagiaire qui travaille à plein de temps, qui veut faire ses preuves qui veut décrocher un CDI n'y allez pas en mode euh, euh, ce serait quoi un autre en mode euh, parfois bénévole où vous y allez un peu les mains dans les poches quoi ok allez-y avec cette intention de vraiment progresser euh, voilà j'espère que ça t'aide Alexis euh... Christelle me dit, je pense faire des coachings simples à la séance, mais je pense que je vais plutôt tendre vers un programme sur plusieurs mois. J'ai pour projet de développer un coaching de groupe, mais j'en suis au stade de la réalisation, pas encore prêt. Christelle, je t'encourage vivement à ne pas faire de programme de groupe. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est génial. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mais combien de temps tu vas mettre avant de lancer ça Trouve tes premiers clients, signe tout de suite. Parce que qu'est-ce qui va se passer C'est que si vous voulez faire des programmes de groupe, vous allez trouver 3, 5, 10 personnes, vous allez dire, OK, on démarre tous à cette date-là. Mais le temps de tout trouver, tout le monde, etc., c'est juste compliqué. Faites des programmes de groupe quand, quand vous avez une liste d'emails de 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes, voire plus. Et là, vous pouvez balancer, on démarre une certaine date, inscrivez-vous. Mais sinon, de manière pragmatique, vous comprenez bien le. Le malaise que ça implique. Ok, on démarre tous le 1er octobre. Ok, d'accord Donc, je vais contacter les gens. Il y en a qui vont être hyper chauds. Vous allez leur dire, attendez un mois. Le truc est hyper frustrant. Et il y en a qui vont découvrir votre offre en novembre. Ils pourront plus se rejoindre à vous. Il y en a qui sont en vacances la première semaine d'octobre. Ils ne vont pas travailler avec vous. Voilà, ne vous embrouillez pas dans ça. Je vous recommande vivement de commencer par du coaching individuel et petit à petit euh, de progresser. Mais là, la priorité, c'est… Si vous avez quelqu'un qui a un problème urgent et important, qui veut travailler avec vous et que vous pouvez aider, que vous avez envie d'aider, allez-y tout de suite. Signez tout de suite. Ne perdez pas de temps. Quelquefois, je ne dis pas que c'est ton cas Christelle parce que je ne te connais pas mieux. Quelquefois, cette idée de faire une formation en ligne d'abord, faire un livre d'abord, faire euh, un, un programme de groupe, c'est des excuses pour procrastiner et pour dire je vais attendre deux, trois mois quand je serai prêt. Non. Si vous n'êtes pas prêt cette semaine ou la semaine prochaine, allez si vous n'êtes pas prêt la semaine prochaine parce que vous êtes en vacances et que là vous trichez un peu, vous venez au sommet, c'est que vous êtes en train de procrastiner, c'est que vous êtes en train de repousser et que vous serez. Si vous n'êtes pas prêt la semaine prochaine, vous ne serez pas prêt ni en septembre ni en octobre en fait. Ça serait peut-être prêt dans trois mois, quatre mois. Okay Donc faites attention, voyez si vos excuses sont valables ou si c'est des peurs, c'est de l'auto sabotage, c'est de la procrastination. Okay euh... Oui, euh, Ok, ok. Oui, Andrea, c'est possible de revoir cette conférence. Euh, alors, juste pour que vous compreniez, durant le sommet virtuel, pour euh, tous ceux qui sont inscrits, vous avez droit à 48 heures d'accès euh, à la conférence. Euh, Celle-là sera disponible toute la semaine, mais tous les autres, ce sera seulement 48 heures. Et si vous avez le pass VIP, vous avez accès en illimité. Ouais. Euh, MJ, quand tu possèdes zéro expérience MJ, est-ce que tu peux apporter de la valeur C'est la, la seule question que je te pose. Okay si tu as zéro expérience tu, tu, et que tu ne peux pas apporter de valeur, ne vends rien, arrête-toi tout de suite et gagne de l'expérience et aide des gens gratuitement peut-être. Okay okay. Mais ce n'est pas parce qu'on a zéro expérience qu'on n'est pas compétent, qu'on ne peut pas apporter de la valeur. Moi, par exemple, je vais être papa en octobre. Euh, J'ai zéro expérience à être papa mais j'aime beaucoup les enfants ma mère était babysitter j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants donc si demain il y a un papa qui venait à moi et qui voulait être coaché franchement je pense que je vais pouvoir la coacher alors que j'ai jamais eu euh, d'enfants de, parce que j'ai quand même vécu certaines expériences d'un point de vue plus personnel et pas professionnel j'ai quand même certaines aspirations une certaine intelligence une certaine curiosité dans ma vie qui m'a fait euh, aider cette personne maintenant clairement si j'ai un autre coach plus expérimenté et plus compétent à lui recommander mon éthique voudrait que je recommande cette personne par contre ce que j'ai envie de vous dire c'est que est-ce que euh, mj tu es capable de recommander à quelqu'un qui a ce problème là un autre coach plus performant plus compétent parce que si la réponse est non bah, c'est peut-être toi la personne par élimination qui doit aller l'aider Souvent, encore une fois, je, le, je connais beaucoup, euh, quoi, je travaille avec beaucoup de coachs. Hein. Euh, souvent, il y a cette fausse humilité. « Ouais, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de certificat. Je... »« Ok, okay d'accord, j'accepte. »« Mais cette personne-là qui a ce problème-là, qu'est-ce que tu lui proposes ?»« bah, euh, Je ne sais pas, moi. Euh... » Non, en fait, souvent, tu n'as rien à lui proposer. Donc, à moins que tu as quelqu'un de meilleur à lui proposer, bah, vas-y en fait. Okay. » Et même quand vous avez quelqu'un de meilleur à lui proposer, cette meilleure personne, ce meilleur coach, peut-être coûte trop cher pour cette personne. Peut-être n'est pas disponible. Peut-être n'a pas la même envie, la même passion d'aider les gens. Okay, J'ai un autre webinaire où je parle de ça. Votre envie votre, en, votre envie de servir, votre amour pour vos coachs et votre envie de, de, de permettre à vos clients d'avoir un retour sur investissement possible, et parfois votre meilleur moteur en fait. Aujourd'hui, j'ai un business qui croit, j'ai une équipe qui euh, travaille et, euh, avec moi et je peux vous dire que euh, parfois, je ne suis pas le, la meilleure personne pour aider mes clients. Pourquoi Parce que en fait, euh, je suis moins disponible qu'il que y a six mois, euh, qu'il y a un an. C'est mon équipe maintenant qui aide. Alors, mon équipe est géniale, mais les gens qui veulent que travailler avec Lingen parce qu'ils euh, euh, veulent vraiment, j'ai quelques personnes comme ça qui veulent vraiment travailler que avec moi, bah, je ne suis plus la meilleure personne pour elle parce que je suis trop cher en fait. Okay mon mentorat coûte trop cher. Je vends mon mentorat aujourd'hui euh, de 6 mois à 15 000 euros. Et bah, du coup, je suis peut-être le meilleur coach, mais je ne rentre pas dans son budget. Du coup, elle a intérêt plutôt à travailler avec quelqu'un d'autre. Ok ou prendre mon programme d'accompagnement donc pensez au bien de vos coachés ne soyez pas égoïste ok le mot il est fort ne soyez pas égoïste peut-être que la personne en face de vous pour son intérêt à elle a besoin de travailler avec vous vous, vous sentez pas légitime vous avez peu d'expérience la personne par défaut en fait elle a personne de mieux que vous aujourd'hui donc, allez-y, allez-y. Sinon, c'est euh, là aussi, je vais employer un mot un peu fort, mais c'est pour vous challenger. OK, si vous êtes là, c'est pour être challengé, j'espère. Si vous n'aidez pas cette personne, c'est de la non-assistance à personne en danger Ouais, je ne suis pas légitime, je ne suis, suis pas un vrai coach, je n'ai pas de certificat. OK, Bah ouais, mais la personne, tu la laisses dans le caca en fait. Donc, vas-y, va l'aider. Okay. Alors, c'est des généralités. Hein. MJ, je ne te connais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment les personnes en face de toi. C'est une généralité. Autorisez-vous au moins à prendre contact avec la personne, à discuter, à lui offrir une première session de coaching. Et après, on verra. Et après, on verra. Et bien, justement, le « on verra », je vais vous parler de ça. Il est temps de vous parler des expériences de coaching, de profession coach. Encore une fois, c'est un livre que je vous recommande très vivement, « Profession coach Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il euh, y a plusieurs manières de vendre du coaching. Mais euh, lui, comment il présente bah, C'est comment moi, j'ai démarré dans le coaching. Et si je n'avais pas eu, découvert ça, je crois que je ne me serais jamais lancé dans le coaching. Parce que cette idée d'avoir une page de vente et vendre sur Internet à 3000 euros à quelqu'un inconnu et faire du copywriting, et blablabla, je ne sais pas, c'est hyper dur. quoi. Cette idée d'avoir quelqu'un au téléphone et dire bah, « Tiens, tu as besoin d'être accompagné, voici mon offre, il y a ça, ça. » C'est horrible, c'est horrible, je déteste faire ça. Je n'aurais pas pu faire. Et donc, dans ce livre, il parle d'expérience de coaching. Alors, attention, ce n'est pas la seule méthode qui marche. Pour tout vous dire, aujourd'hui, moi et mon équipe, on fait euh, des mélanges de certaines choses. Voilà, on est en pleine exploration aussi. En, en, on teste pas mal de choses. Ce n'est pas la seule méthode qui marche. Mais si vous vous sentez peu légitime, et que vous voulez commencer par quelque chose de, de cool, contactez des gens. Et dites-leur qu'actuellement, vous offrez des sessions de coaching. C'est totalement offert. Vous passez une heure, peut-être une heure, trente, peut-être même deux heures à aider la personne. De manière tellement forte, vous lui faites expérimenter le coaching avec vous. Qu'en fait, la personne, elle se dit wow « Waouh Mais j'aimerais tellement travailler avec toi. J'aimerais tellement qu'on ait ça chaque semaine. Oh » Là, là, en, en à peine une heure, tout ce que j'ai pu changer, et je sais que je peux encore plus, et que ça fait des années que je stagne, mais là, tu m'as aidé sur quelque chose. Est-ce que je peux travailler avec toi Est-ce que tu, tu vends un accompagnement Donc, dans le scénario idéal, alors, je, je préfère ne pas vous, vous vendre du rêve, hein. dans le scénario idéal, c'est ce qui se passe. Okay c'est même la personne qui vient vous voir. Et donc, vous, ce que vous pouvez faire sinon, c'est bah, « Tiens, est-ce que tu veux qu'on se cale un deuxième rendez-vous durant laquelle je te parlerai euh, de mon offre d'accompagnement ?» et Comme ça, vous séparez la valeur que vous apportez et la vente. Et du coup, la vente, vous avez l'autorisation de la personne. « Est-ce que tu veux qu'on fasse un deuxième appel où je te présente mon accompagnement ?»« Ah ouais, ouais, carrément. » Ok, bah, vous avez l'autorisation. Donc, ce n'est plus de la vente. Vous n'imposez pas la personne un spot publicitaire. La personne, elle vous a dit oui. Elle vient au rendez-vous. Donc, euh, ça, c'est un outil de vente hyper puissant parce que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, on n'est pas aligné avec la vente. C'est dur de vendre. Ok, on n'est pas formé à ça. On n'est pas aligné avec un discours commercial, un script. Mais procéder de cette manière, c'est une manière très douce de le faire. Je vais vous raconter mon, mon expérience. Euh, L'année dernière, j'ai pris un, un stand au salon SME, pour ceux qui connaissent, à Paris. Euh, et j'étais avec un, un assistant et on a offert des sessions de coaching. Voilà, tous les gens qui venaient à notre stand, on leur donnait un flyers, ils prenaient rendez-vous directement et ils avaient une session de coaching avec nous. Génial. N'est-ce pas? Et en fait, je me suis retrouvé à offrir genre 50 sessions de coaching. J'étais crevé. En tout et pour tout, sur trois mois, j'ai fait 101 sessions de coaching. Mon objectif, c'était 100. j'étais rincé. Mais je peux vous dire que ces trois mois-là euh, m'ont permis d'évoluer à une vitesse grand V. Quoi. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi croyez pas que c'est parce que c'est aujourd'hui que vous démarrez que ça prend prendre six mois, deux ans, cinq ans avant de pouvoir vivre de votre activité. Ça peut aller très vite. À vous d'augmenter parfois un peu l'intensité et votre objectif. Donc, retrouvez tout ça dans le livre de Profession Coach. Okay, c'est de Steve Chandler et Rich Lidvin. Voilà, J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions sur ça, on peut y aller et après, on va terminer par un troisième point très rapide. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps de, de répondre à tout le monde, mais on va faire du mieux et je vous dirai comment on pourra continuer à travailler. Euh, petite question, repaiement tu proposes le règlement une fois ou plusieurs fois pour un accompagnement trois mois par exemple ouais bonne question Anne-Laurence Bah c'est toi qui décides en fait c'est ça qui est beau sur, sur internet quand vous êtes votre propre boss c'est toi qui décides. si tu poses cette question c'est que très certainement euh, tu as cette idée de proposer en plusieurs fois donc fais-le fais maintenant si tu veux rentrer un peu plus dans les détails ce que je te propose c'est que quand la personne te demande le prix euh, tu annonces que le prix en une fois Okay, N'essaye pas de dire oui, mais il y a la possibilité. Non, il n'y a pas de mais. Parce que si tu dis mais, tu impliques que ton tarif est trop élevé, qu'il y a un problème dans ton tarif. Non. Voilà. Pour trois mois, c'est 2500 euros. Et là, tu gardes un silence. Tu laisses la personne réfléchir. Si la personne te dit est-ce que je peux payer en trois fois, vas-y. Moi, pour commencer, ce n'est pas forcément un truc que je vous recommande. Même pour des accompagnements de trois mois, j'étais prêt à aller jusqu'à du paiement dix fois sans frais. Ok, Je ne le fais plus maintenant. Mais parce que voilà, j'étais dans une phase de lancement. Donc, c'est hyper important que oui, tu proposes la possibilité de payer au moins autant de mensualités que ton accompagnement comporte de mensualité. Euh, mais tu peux même aller au-delà avec le risque que ça implique. Mais euh, le plus important, c'est que tu te lances sur, dans le bain et que tu serves la personne. N'ayez pas peur des impayés, même si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Okay. Pourquoi Parce que vous êtes dans le don, dans la générosité et vous n'allez pas avoir qu'un client. Donc, dans l'ensemble de ce que vous allez faire, c'est ça l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui... Qu qui fait qu'un entrepreneur peut gagner des millions C'est parce qu'il prend des risques, il accepte ce genre de choses. Donc, n'ayez pas peur de ça si jamais c'est une peur. Hervé me dit, y a-t-il des techniques pour amener des gens à changer de domaine d'activité sans risque Les éléments de conviction à utiliser Je pense à des réseaux de marketing pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Euh... Je suis désolé, je n'ai pas bien compris ta question. Pour amener des gens, tu parles de tes prospects Ok, si tu veux bien euh, euh, me réexpliquer, s'il te plaît. Donc, tu veux aider tes prospects à changer le domaine d'activité sans risque euh, Ouais, je, je, je suis désolé, je ne comprends pas. Arriver. Donc, c'est quoi ton accompagnement Tu aides à la reconversion professionnelle et tu veux des techniques pour aider tes clients à se reconvertir professionnellement si c'est ça c'est pas ma spécialité ok c'est sûr voilà c'est pas moi qui vais t'aider euh, sur ça et d'abord je t'invite à voir ça au clair avant de vendre ce type de coaching d'accord donc euh, voir ça au clair maintenant euh, comment euh, donc cherche pas à convaincre quelqu'un sur quelque chose que tu maîtrises pas encore maintenant quand je dis maîtriser c'est pas maîtriser de a à z ok vous n'avez pas à maîtriser tout, tout, tout avant de vendre quelque chose c'est pas possible vous êtes coach, vous n'êtes pas consultant. Et vous pouvez aussi chercher la solution pendant l'accompagnement avec la personne. Okay. Mais si c'est sur le détail de comment tu peux mieux aider ton client, sachant que ce n'est pas ma spécialité, je ne vais pas pouvoir t'aider là comme ça tout de suite en, en quelques secondes. Désolé. Euh, pas de personne Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Mais à qui on propose cette découverte Nos amis des réseaux sociaux bah Voilà, Gaël, tu as déjà un élément de réponse. Tu le proposes à tous les êtres humains qui sont dans ton cercle, virtuel ou non, et qui ont potentiellement ce euh, défi. Okay et tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de monde que tu le penses. Et oui, tu peux aller sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne idée. Il faut le faire. C'est ce qu'on enseigne aussi à nos clients. Euh, et le closing, vous en pensez quoi bah, Abel, moi, je suis accompagné, je me forme dans le closing. D'ailleurs, euh, vendredi, il y aura euh, Levi. Euh, qui est spécialiste dans le closing donc euh, rester. Euh, j'en pense que c'est très bien mais c'est peut-être pas la meilleure manière de démarrer okay le closing dans le sens euh, avec un script etc euh, et ça ça n'engage que moi Patricia me dit j'ai écrit un livre je fais des webinaires, je propose des séances découvertes de ma méthode pour vendre mon programme de coaching et je voudrais compléter par une formation en ligne à un prix très abordable bonne idée ou pas la formation en ligne, ouais, ok, si j'ai bien compris. La formation en ligne, soit elle doit être incluse dans ton offre d'accompagnement, soit elle doit servir de produit d'appel. C'est-à-dire que tu l'offres gratuitement ou tu l'offres à un prix très bas pour attirer des clients pour ton programme. Mais il ne faut pas que ce soit un élément de ton business model. Sinon, tu vas, être, tu vas prendre la posture de vendeur de formation en ligne et ce n'est pas cette posture-là que tu vas avoir. Voilà, j'espère que ça t'aide. Ok, j'essaie de lire s'il y a d'autres questions. Super Christelle, pour ton gratuit, il est temps de passer au payant. Euh, et quand les clients vous demandent quel diplôme avez-vous alors que vous n'en avez pas et que vous venez tout juste de débuter, est-ce que vraiment, Marie-Roxane, tu as des gens qui te demandent ça Parce que quelquefois, on se fait des films. On a l'impression que les gens nous demandent. Alors, c'est sûr que si vous allez… Euh, Postuler à des entreprises du CAC 40, c'est même pas la peine. Hein, si vous êtes, pas... moi, je suis pas certifié, par exemple. Donc, je peux être le meilleur coach au monde, mais vraiment, alors peut-être pas. Mais... Si, genre, je suis le meilleur coach au monde, mais que je suis pas genre une méga star, jamais je rentrerai dans une grande entreprise, parce qu'en fait, eux ils ont leurs règles et ils ont leurs bonnes raisons à eux. Ok. Donc, euh, mais si c'est des particuliers, moi, jamais on m'a demandé si j'étais certifié. Mais genre, quand je vous dis jamais, c'est littéralement jamais. Pourquoi je leur offre une expérience de coaching Ils voient que je peux les aider. Qu -ce que, de quoi tu as besoin de plus Que je te montre que je suis certifié À quoi ça te sert Tu viens de voir que pendant une heure, je pouvais t'apporter la réponse. Donc, du coup, jamais on m'a posé cette question-là. Euh, okay. Quelle est la différence entre le coaching et la formation individualisée C'est peut-être une question bête. Non, ne dis pas ça, c'est pas une question bête du tout. Euh, L'idée, c'est que le coaching, on va utiliser comme outil principal de poser des questions. Euh, tu as des problèmes dans le couple, pourquoi tu as des problèmes Ok, vous communiquez mal, pourquoi tu as euh, des difficultés à, à mal communiquer Ah, depuis qu'on a un enfant, le couple est, est plus compliqué. Ah, d'accord, et pourquoi tu penses que c'est le cas Voilà. La formation, c'est vraiment je te balance, c'est cours magistral, écoute ça, fais ça, fais ça, fais ça. Okay. Maintenant, un coach peut former et un formateur peut coacher. À toi de voir quelle est la cascade principale que tu veux prendre. Mais ce que je peux te dire, c'est que d'une manière générale, coacher est beaucoup plus efficace que juste donner de l'information. Ok, on va continuer. Euh... Christophe. Chris me dit d'un point de vue personnel, tu penses qu'il vaut mieux éviter les thèmes techniques et dans les personnes avoir les compétences pour les aider à les transformer euh, Chris, je ne dis pas que c'est forcément à éviter, c'est juste euh, quelle est ta mission de vie Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens Est-ce que ta zone de génie se trouve dans la technique Si c'est le cas, vas-y. Mais euh, si tu es là, je pense que non, ce n'est pas ça que tu as envie d'aider. Maintenant, dans ton programme d'accompagnement, rien t'empêche d'offrir un, une assistance technique aussi si besoin et moi, c'est ce que je fais à, à, notamment avec mes clients en mentorat, je vais carrément leur installer leur tunnel de vente. Okay je vais tout faire à leur place. Je vais leur faire leur site s'il le faut. Je vais leur faire des logos, des cartes de visite. Je vais tout faire. Donc, tu peux inclure ça dans ton offre d'accompagnement si tu veux. Okay Mais euh, à différencier, est-ce que le principal de ton accompagnement, c'est du coaching ou de la prestation de service euh... Top Alors, je prends une dernière question des Nomis. Euh, des... Je veux accompagner des jeunes dans leur choix d'orientation. Mon public sont les jeunes qui se cherchent dans leur vie, mais je sais bien que ce sont les parents qui paieront des conseils pour convaincre les parents de payer un prix à trois ou quatre chiffres pour leurs euh, enfants. En fait, as pas. c'est ça qui est beau, c'est que tu n'as pas ch... besoin de convaincre les gens de quoi que ce soit. C'est eux qui postulent même pour travailler avec toi. Tu leur offres une session, tu essaies de comprendre leurs besoins, leurs rêves, leurs idéal. Tu le fais comparer à leur situation aujourd'hui et tu leur dis, bah « Voilà, ça, c'est ce que vous voulez, ça, c'est là où vous êtes. Est-ce que le problème est, est suffisamment urgent et important ?» Et si c'est le cas, vous leur dites, bah « Voilà, qu'est-ce qui peut vous aider ?» Moi, je propose ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça vous convient est-ce que ça répond à vos besoins Sinon, qu'est-ce que je peux faire oh, Ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Ok, ok. Et là, l'argent n'est plus un problème. Les gens sont prêts à payer des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, des millions pour une voiture par exemple. Alors qu'on vit potentiellement dans un monde où la voiture n'est pas indispensable. Ok, Il y a des moyens de vivre sans voiture. Il y a des gens qui vont payer des millions d'euros des, des maisons, même si certes c'est à crédit, qui vont payer 1000 euros à un téléphone. Quand vraiment vos clients ont besoin de quelque chose, ils trouvent les moyens. Okay S'ils ne sont pas convaincus par euh, votre tarif, c'est qu'en fait, vous ne leur avez pas vendu du rêve. Pas au sens où euh, vous les arnaquez. Hein. Mais c'est que vous leur avez dit, oui, bah, votre fille, je peux l'aider à euh, augmenter d'un point de moyenne dans sa moyenne générale. Ils s'en fichent en fait. Pour ça, ils ne seront pas prêts à payer. Quoique, ça dépend hein. C'est euh, avec qui vous travaillez. Donc, il faut vraiment rentrer dans cette idée que vous aidez quelqu'un à trouver un problème urgent et important. Et après, vous n'avez plus à les convaincre réellement. Bien sûr, il y a des techniques de vente qu'on ne va pas pouvoir parler maintenant, mais il ne faut pas que vous rentrez dans cette idée de « je dois les convaincre ». Non, c'est suffisamment puissant. Je leur offre une expérience de coaching. Ils voient ce que ça peut les apporter. Et s'ils font partie du bon public, je vais pouvoir les aider. Et c'est eux qui vont me demander. Okay. Je vais continuer et puis on prendra un dernier temps de questions. réponses acquérir une confiance énorme, ça, ça va faire la différence. En fait, le titre, il n'est pas bon, mais j'ai fait exprès de le garder parce que c'est ça, ça que la plupart des gens recherchent, une confiance énorme. En fait, il y a une différence entre le courage et la confiance. Ça, c'est ce que mon mentor m'a expliqué un jour. Si vous n'avez jamais coaché, vous n'avez jamais vendu, en fait, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Ce serait basé sur euh, du vide. Ce serait une confiance superficielle. Euh, quand j'ai euh, séduit mon épouse Marina, je n'avais pas confiance que euh, ça allait marcher, que, euh, euh, que j'étais un mec génial, etc. La seule chose que je pouvais avoir, c'était du courage. Le courage d'aller la voir et d'aller euh, discuter avec elle et d'aller créer une relation amicale et petit à petit découler vers une relation euh, plus avancée. Okay. Et en fait, c'est le courage dont vous avez besoin. Si toute votre vie, tout, vous êtes là et ça fait des années que vous cherchez à devenir coach et que vous n'y arrivez pas et que vous n'arrivez pas à vendre, ce qui vous manque, ce n'est pas de la confiance, c'est du courage. Et à un moment donné, c'est juste je me jette dans le bain en fait. Tu ne peux pas avoir confiance en toi sur ta capacité à faire du vélo si tu n'en as jamais fait. Tu ne peux pas avoir confiance en toi de savoir bien nager alors que tu n'as jamais mis le pied dans le bain. Par contre, tu peux avoir le courage de tester, courage d'essayer. Et c'est ce que je vous invite à, à avoir en tête, le mot courage. Okay Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, aujourd'hui, pour chercher vos premiers cœurs Pour vous aider, vous pouvez... Conscientiser le bénéfice que vous allez apporter à court, moyen et long terme pour votre client. Vous ne vendez pas un accompagnement. Vous leur permettez d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie qui va transformer la qualité de leur vie sur du court terme, sur du moyen terme et sur du long terme. Si on additionne tout, si on cumule tout, ce que vous allez leur apporter, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, énorme. Et donc, parce que vous allez leur apporter énormément de valeur, vous pouvez avoir le courage d'aller les voir. Okay. Le prix que vous allez vendre, moi, moi, je pense que pour certains de mes clients, ils vont gagner 10 fois, 100 fois ce qu'ils ont investi euh, en moi. Sur le cumul, sur le total de leur vie. Il y a des clients qui euh, auraient abandonné leur projet de, de devenir coach s'ils n'étaient pas passés par moi. Donc, en 30 ans, ils seraient peut-être dans une situation bien pire que grâce à moi. Et du coup, j'ai apporté énormément de valeur sur l'ensemble de la vie. Non seulement dans leur vie, mais dans leur vie avec leur famille par exemple. Okay. Donc, conscientisez ça. Ayez confiance. Soyez objectif. Pensez à ce que vous allez apporter sur le court, moyen et long terme. Puis dernière chose, de la même manière que vos clients ont besoin d'être entourés, soutenus, encouragés. Et vous par qui vous êtes entouré, qui vous soutient, qui vous encourage, c'est hyper important. On peut coacher sans, sans avoir jamais eu de coach, ok. Je pense que d'une certaine manière, je l'ai fait, mais vous pouvez pas coacher six mois, un an, deux ans sans vous-même jamais être coaché. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que vous vendez euh, du, du pain, alors sauf si vous êtes euh, allergique, vous vendez du pain alors que vous-même vous mangez jamais de pain. Ben, vous allez, ça va être dur pour vous d'être passionné par la conception d'un bon pain. Ouais. C'est hyper dur de vendre quelque chose que vous-même n'expérimentez pas. Non seulement vous n'allez pas devenir un bon coach si vous n'êtes jamais coaché, mais comment vous allez avoir le courage de vendre à 1 000 euros, 2 000 euros, ce que vous-même vous, vous n'avez jamais euh, osé payer. La, dès que votre client, votre prospect va vous dire, ah, 1 000 euros c'est trop cher pour moi, qu'est-ce que vous allez faire Ah, bah, tu as raison en fait n'achète pas, je comprends. Bah oui, parce qu'en fait, vous projetez votre propre réflexion. Quand moi, j'ai payé un programme pour la première fois à 30 000 euros sur l'année, je peux vous dire que ça a tout débloqué. Je me suis dit, bah, moi, je suis prêt à payer ça pour la valeur que ça m'apporte, pour me former, je ne devrais pas avoir peur de me faire payer beaucoup moins cher. Parce que en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai de la valeur, je veux investir en moi et ça vaut de l'argent. Bah, pour mes prospects, c'est pareil. Donc, soyez entouré, soyez soutenu, soyez encouragé. L'entrepreneuriat, c'est difficile, presque envie de dire impossible quand on est tout seul. Donc, ça peut être par des amis, votre conjoint, euh, des associés, qui voulez, idéalement un coach, un mentor, mais même sans ça, vous pouvez déjà faire des grands pas. Okay Et idéalement, faites-vous accompagner par un coach, par un mentor. Voici les cinq points que je voulais vous présenter. Je vais prendre quelques questions-réponses et après, je vais euh, vous présenter justement euh, un cadeau qui va vous aider à avancer d'autant plus de manière personnalisée parce que là, c'est bien. Vous avez eu un cours magistral, mais euh, mon équipement peut vous aider à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en ayant une aide personnalisée. Euh, je prends vos questions si vous en avez. Andrea me dit, la peur de l'échec et de perdre de l'argent, le fisc, et ce qui tue mon ADN dès le départ. <coughs> Surtout lorsqu'on a une famille et enfants enfant en Belgique, le fisc tue. Euh, comment te dire ça, Andrea Avec bienveillance, sachant que je ne te, je te connais pas très bien. Euh, C'est très bien de payer des impôts et de co des cotisations. Je suis heureux de payer des cotisations et des impôts. Je ne sais pas pour toi, tu me parles d'enfants. De, euh, Alors, si c'est sûr que si tu as une maison privée, tu as une villa privée, tu as ton garde du corps privé, tu, as, tu enseignes à domicile, tu as un prof privé, tu as, tes, tes enfants sont dans une école privée et que tu n'as pas du tout besoin de l'État parce que tu t'autosuffis, tu vois, tu as même ton puits. Je peux comprendre que tu n'as pas envie de payer d'impôts. Maintenant, c'est sûr que moi, j'ai une histoire personnelle qui, qui fait que bah, j'ai un autre avis dessus. Et je ne veux pas t'imposer et vous imposer mon point de vue. Mais moi, je dois tout à la France. Mes parents, ils sont arrivés de Chine. Et s'ils si si n'avaient pas été accueillis comme ils avaient été accueillis en France, là, je, je serais en train de cultiver du riz en Chine. tu vois. Et, euh, et moi, je suis hyper reconnaissant pour ce pays. Et je pense que la Belgique est un super pays. Maintenant, tu as aussi le droit de penser que tu es lésé, que tu payes plus d'impôts que ce que tu bénéficies vraiment de l'État. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Euh, et euh, tu as le droit de ne pas être aligné avec ça. Et je n'ai pas de problème, je ne suis pas là pour te juger. Mais j'ai en, envie de te dire quelque chose, c'est que euh, payer des impôts et des cotisations, c'est l'une des meilleures manières de contribuer. Ce n'est pas la seule manière du tout. Donc, ça, c'est quelque chose déjà de personnel. Maintenant, si vraiment tu as peur d'être taxé, bah j'ai envie de dire, il suffit juste de gagner plus d'argent. Si vraiment tu as peur et que tu ne veux pas et que tu n'es pas d'accord avec comment l'État utilise l'argent, bah exite-toi ailleurs. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui font ça. Ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais je respecte les gens qui font ça aussi. Si tu veux gagner 10 000 euros de salaire et que ça implique que tu fasses un chiffre d'affaires de 50 000 euros, bah vis 50 000 euros. Et si ça ne te motive pas, peut-être que tout simplement le salariat est quelque chose qui te convient. Mais garde aussi en tête que quand tu es salarié, tu payes… Quand vous êtes payé 2000 euros, votre employeur, il a payé 4 4000 euros. Donc, ce n'est pas douloureux pour vous, ça ne sort pas de votre poche. Mais sachez que normalement, vous êtes payé deux, trois fois plus si on en met les impôts. Et pourtant, on accepte, on accepte. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, on ne paye pas plus de… Euh, cette cotisation que quand on est salarié c'est juste qu'on sent moins la douleur c'est tout, tout. Okay. donc voilà Andrea je ne te connais pas euh, personnellement je ne sais pas ton passé quoi que ce soit mais en tout cas voilà c'est quelque chose que je tenais à te dire oui Andrea merci d'être aussi honnête et d'être aussi humble euh, mais oui en fait c'est euh, c'est une excuse que tu te donnes c'est une histoire que tu te racontes pour pour te rassurer sur le fait que ta situation actuelle c'est une zone de confort et qu'il faut y rester Ok et vous allez voir c'est leslie passerino qui parle de ça que le confort tue bien plus que le fisc okay peut-être que toute ta vie tu peux vivre ta vie comme ça mais quand tu feras le bilan à la fin de ta vie euh, comment tu vas y penser un bon entrepreneur c'est pas un entrepreneur qui optimise sa fiscalité c'est quelqu'un qui apporte de la valeur et qui facture cher et donc c'est pour ça que je vous enseigne aussi le haut de gamme parce que oui vous allez être taxé vous allez être très Taxé, mais c'est pas grave, Il faut juste facturer plus cher et trouver les personnes qui sont pour parce que j'espère que vous avez en tête que euh, aux États-Unis, par exemple, les gens dépensent plus qu'ils ne gagnent, ok, grâce au système du crédit, mais même en France, en Europe, je crois que les chiffres c'est 80-90%. De toute façon, si vous avez peur de vendre cher, gardez en tête que. Vos clients, s'ils ne vous payent pas, vous, ils vont acheter autre chose. Ils vont partir en vacances, ils vont acheter une plus grosse voiture, des téléphones. De toute façon, ils vont payer. ok. Vous ne volez pas l'argent aux gens. Vous aidez juste vos clients à mieux utiliser leur argent qu'ils auraient utilisé. là. J'ai même envie de dire que votre client qui met euh, qui met 3000 euros dans son livret d'épargne, qui va lui rapporter 1% par an, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour elle. C'est à quoi d'accumuler de l'argent si tu es malheureux aide cette personne à mieux utiliser l'argent et si toi tu peux l'aider, bah qu'elle te paye parce que ça ne va pas l'aider dans sa vie d'avoir ces 3000 euros sur son compte bancaire okay. c'est une généralité, c'est juste pour vous faire réfléchir euh, ouais merci Andrea pour, pour euh, voilà de, de le prendre comme ça parce que ça montre que tu es dans une bonne démarche et merci d'avoir posé la question parce que D'autres se la posent. Alors, je vais terminer par vous présenter le cadeau et puis je ferai un dernier temps de questions-réponses. Voici un, un extrait de la Bible qui dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent. » Seul, vous pouvez réussir, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et j'ai envie de dire pourquoi euh souffrir autant et faire ça euh, tout seul alors que vous pouvez le faire avec d'autres ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens de de vivre dans une société où on ne peut pas s'entraider et euh, bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que moi ce que je peux vous offrir euh, c'est une session d'accompagnement avec un membre de mon équipe et aujourd'hui a emmanuel et sébastien et en fait je vais vous communiquer le lien vous pourrez prendre rendez vous avec eux tout simplement et euh, avoir la possibilité de faire cette session qui vous permettra de trouver de la clarté dans votre business. Vous voyez toutes les questions que vous avez posées. Eh ben, vous pourrez les poser à quelqu'un qui prendra le temps pendant trois quarts d'heure, une heure à réfléchir avec vous. Je vous mets le lien. Vous cliquez dessus. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez un calendrier. Vous pourrez prendre rendez-vous, mettre votre numéro au téléphone et à l'heure indiquée, on vous appellera. Et Pendant trois quarts Trois quarts d'heure, on va vous coacher 100% gratuitement. Alors, vous allez me dire pourquoi on fait ça. Ok Il euh, bah, y a trois raisons. Tout d'abord, on est vraiment passionné. C'est vraiment notre passion. On a vraiment… quoi Ça ne s'invente pas. Vous voyez bien que je ne vous ai pas fait une présentation parce que je devais vous faire une présentation. Bah, vous verrez, Sébastien et Emmanuel, ils ont cette passion. Ils aiment aider les gens. Oui, de la même manière que vous, vous aimez aider vos clients, eux, ils, aident, ils aiment aider les coachs comme vous. Donc, on est tout simplement passionné. Et on veut vous servir. Emmanuel m'a dit un jour, euh, je lui ai demandé, pourquoi tu, tu veux être coach dans mon équipe euh, Pourquoi tu es si motivé à faire ça Elle m'a dit, bah, parce que moi, je suis passé par des galères et je ne veux pas que les gens passent par les mêmes galères. Et C'est aussi ça qui me motive et c'est ça qui motive Sébastien aussi. C'est, on veut vous servir, on veut vraiment vous servir en fait. Parce que sinon, vous allez galérer tout seul. Et c'est vrai, de la même manière que vos clients vont galérer. Et on ne veut pas que vous galérez. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vous offrir cette session totalement offerte. Euh, voilà. Maintenant, ok, on ne va pas se mentir et il n'y a aucun problème à ça parce que vous allez voir, on ne va jamais vous, vous imposer d'acheter quelque chose. On ne va pas essayer de vous convaincre de l'utilité de quelque chose. Mais on va peut-être, parce qu'on n'accompagne pas non plus tout le monde, on accompagne un certain profil de gens, on va accompagner ceux qui veulent être accompagnés. Si vous faites cet appel et qu'on vous aide et qu'à la fin, vous dites ⁇ Ah, oh, j'aimerais aller plus loin ben ⁇ on verra si on peut vous aider, si nous, on peut vous aider ou d'autres partenaires peuvent vous aider. Okay. Et c'est pour ces trois raisons-là qu'on veut vous offrir. Euh, cette session de coaching cette session d'accompagnement donc je vous ai mis le lien le lien ne marche pas effectivement c'est plus compliqué si le lien ne marche pas euh, et on veut vraiment vous aider donc prenez rendez-vous alors normalement il marche chez moi ça marche ouais pas moyen d'y accéder alors je vous donne un autre lien essayez de voir c'est un peu long à charger ok euh, et bah, vous pourrez vraiment profiter de cette session. Et durant cette semaine, vous verrez, il y a des créneaux. Alors, les créneaux de cette semaine vont partir très rapidement. Mais si vous pouvez enrichir cette semaine, ce sommet avec quelqu'un qui prend le temps de vous aider individuellement, euh, et c'est aussi pour ça que je suis tellement fier d'offrir du haut de gamme parce qu'on peut aussi non seulement aider les coachs, je vous ai dit, on accompagne 100 coachs par an, mais on peut aussi aider tous les prospects. Tous les gens qui feront un appel ne deviendront pas clients. Et on n'a pas besoin et on ne peut pas de toute façon servir tout le monde parce qu'on offre vraiment un accompagnement haut de gamme. Vous verrez si on voulait qu'on vous présente mission passion. Donc, on n'a pas pour ambition euh, de convaincre tout le monde de devenir client. Par contre, on veut vraiment vous aider. On veut pas que vous restiez seul. Donc, voilà. Vous n'avez… Euh... Vous avez là la possibilité de, de profiter d'une session. Je vous invite vivement à ne pas passer à côté. J'insiste parce que tout a changé dans ma vie quand j'ai commencé à être accompagné. Et euh, en fait, que ce soit avec moi ou avec d'autres, ça ne change rien. Vous avez, pourquoi dans ce sommet, j'ai accompagné 14, 14 autres intervenants Vous verrez qu'eux aussi vont vous proposer des choses. Vous pourrez travailler avec eux. Ce n'est pas important que vous travaillez avec moi ou avec les autres. Ce qui est important, c'est que vous soyez accompagné, que vous ne soyez pas seul dans euh, cette ambition entrepreneuriale. Avant de conclure, je vais juste prendre quelques questions-réponses. Et en tout cas, c'était un, un vrai plaisir. Donc, euh, bah, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais terminer officiellement ce temps-là. Et s'il y en a qui ont encore quelques questions, je vais rester avec vous. Okay donc, je vous remercie. Vous étiez plus de 100 à être là en direct. Donc, merci pour votre temps. Merci pour votre implication, pour votre participation. C'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous a plus que ça vous a aidé, que ça vous a motivé, vous allez voir, les, euh, le reste de la semaine va être vraiment génial aussi. Donc, euh, bah, je vous salue, je vous remercie encore pour euh, votre confiance. Et puis, pour les personnes qui ont encore quelques questions, je vais rester là pour répondre à vos questions. Merci. Ciao, ciao. Euh, avec plaisir, Chris, Louis, euh, Anne-Laurence, Béatrice, Agnès, Myriam, euh, Priska, Christelle, Sylvie, yes, yes, je vais, bah je vais je crois que je vois en direct qui a pris rendez-vous. Vous allez voir, ils sont. Manuel est juste génial, Sébastien aussi. Chacun dans leur style. Waouh! Wow. Vous êtes déjà une douzaine à avoir pris euh, des appels. 14 même. Ok, génial, génial. Et on a hâte, vraiment hâte de vous servir. Euh, top est-ce que vous avez des questions comment je peux vous aider au mieux Gaël me dit merci à toi je fais le pain de confiance j'ai déjà agi en publiant des messages de découverte coaching génial est-ce possible de facturer un même service à des prix différents selon le pays ou la personne euh, en raison du pouvoir d'achat qui n'est pas le même. Ouais, J'aime beaucoup cette question Marie-Roxane parce que moi-même, je suis un peu dans cette situation. Euh, ce que je fais actuellement, c'est à la limite, pour des personnes en situation difficile, j'offre des paiements plusieurs fois sans frais. Okay euh, ça, c'est une chose. En fait, la beauté du, du web et de l'entrepreneuriat, c'est que tu fais ce que tu veux. Par contre, ce que j'ai envie de te dire Marie-Roxane, c'est fais quelque chose qui te motive. Ce ne serait pas rendre service à ton client si, parce qu'elle vit dans un pays pauvre, tu factures beaucoup moins cher et du coup, tu sois moins impliqué. Et en fait, ce n'est pas le même produit. Et ça, c'est mauvais. Tu, vois. Tu, offres, tu dis que tu offres la même chose aux deux personnes, mais quand tu arrives à la session de coaching, tu n'as pas le même niveau d'énergie, tu ne réponds pas aux messages en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop dommage. Donc, j'ai envie de te dire. Euh Fais pas genre un truc, c'est 1000 euros et l'autre c'est 100 euros. Peut-être fais un peu moins cher, fais des facilités de paiement. Euh, mais voilà. Et parfois, parfois, ce n'est pas rendre service à votre client euh, de vendre pas cher. Parce que ce que très subtilement vous pouvez les faire comprendre, Bah écoute, je sais que tu es pauvre, je sais que c'est compliqué pour toi, écoute, je, et, et je te fais un truc moins cher. Mais la personne, elle peut comprendre, j'ai moins de valeur. Okay. C'est très subtil. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, tu peux et tu fais ce que tu veux en fait. Bien sûr que tu peux. Est-ce que vous avez d'autres questions Comment je peux vous aider S'il y a des questions qui ont été posées avant et que je n'ai pas répondu, vous pouvez les reposer en bas s'il vous plaît. Nadine me dit, « Hello, j'ai déjà un système automatisé, mais j'ai des difficultés à vendre. J'ai l'impression que le COVID n'aide pas et que les prospects très intéressés investissent dans… » autre chose. Ok. Quelle est ta question Nadine Je comprends ta situation, c'est top. N'hésite pas à prendre rendez-vous et à, en part à partager avec le, euh, notre coach. Et si tu as une question plus précise, euh, je serai ravi de l'entendre. Merci Maya, merci Hervé. Euh, je vous remets le lien accompagne aussi en Belgique, bah, c'est à beauté du web Andréa, je t'ai dit, on a des clients au Canada, euh, au Congo je crois, au Brésil, je pense que le Brésil c'est le plus loin, je n'ai pas de clients en Australie, oui bien sûr on accompagne, on fait du présentiel, il n'y a qu'un seul truc qu'on fait en présentiel, c'est une immersion euh, de, de deux jours, de, pour les clients actuels ce sera le 18 et 19 septembre, euh, donc dans, durant les quatre mois du programme Mission Passion, il euh, y a une, un seul événement de deux jours en présentiel tout le reste se fait en ligne et euh, en fait c'est génial parce que du coup euh, toutes les semaines vous avez droit à 5 à 10 sessions de coaching en groupe euh, où tu peux assister partout où tu es et ça, te per, ça ça te contraint pas à te déplacer notamment et moi ça me permet aussi d'avoir des, des talents de la France entière et pas dire ok bon dans mon quartier qui peut aider mes clients ce serait juste trop triste D'autres questions Comment je peux vous aider Comment je peux vous aider avant qu'on termine cette session Ok, tout, tout m'a l'air d'être clair pour vous. Sinon, vous avez compris que, que vous pouvez prendre rendez-vous et que vous allez pouvoir discuter. Alors, Aline, j'ai rien à vendre. rien à vendre. Euh... Ouais, je n'ai rien à vendre. Par contre, si vraiment tu as envie de travailler, tu aimes euh, mon style, tu aimes notre éthique, tu notre méthodologie, la chose que je peux te recommander, c'est bah, d'expérimenter un peu ça. Fais une session d'accompagnement avec Emmanuel ou Sébastien. Euh, et durant cette session, bah, dis-leur, voilà, ça m'intéresserait de savoir comment on peut travailler avec Lingen. Euh, mais non, euh, on n'a rien à vendre euh, là tout de suite. Okay. Peut-être le pass VIP si, ça, si tu ne l'as pas encore pris dans… Dans, dans les emails que j'ai envoyés récemment euh, ça te permet d'avoir accès à tous les enregistrements de la semaine ainsi que bah, ouais, je ne voulais pas dire une heure d'accompagnement avec moi j'essaye je, de ne pas trop en parler parce que sinon je ne vais pas pouvoir accueillir tout le monde mais si vous prenez le pass VIP aujourd'hui euh, le tarif euh, augmentera à nouveau lundi. Donc lundi, ce sera à 499 euros et euh, durant toute cette semaine, j'ai un tarif spécial pour vous à euh, seulement 199 euros. Donc si ça, ça t'intéresse, je te mets le lien, ça te permet d'avoir une session individuelle avec moi. Euh, voilà, et j'en parle pas trop parce que... Bon, mon temps est limité, il faut que je me prépare à être papa. Mais si tu le prends, je serais hyper content euh, de t'offrir ce cadeau. Il y a aussi dans le Pass VIP euh, la possibilité de, de faire un dîner avec nous. On va organiser ça fin septembre, début octobre. Euh, début octobre, Et ce sera bah, ici en nogent sur manne dans le 94. Donc euh, ça, ça va être génial aussi euh, Et puis ça te donnera accès à tous les replays en illimité et accès aussi à mon livre renouvellement qu'on on, qu on verra chez toi. Euh, ma page Facebook, ma page Facebook, euh, je, je peux te la donner là, mais c'est surtout euh, si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi un à un, c'est plutôt sur WhatsApp. Okay je vous mets le lien WhatsApp. Là. Quelles sont les demandes les plus courante en matière de coaching ok tu veux savoir dans quelle niche euh, tu peux gagner le plus d'argent c'est un peu ça la question Corine. comme ça d'une manière générale j'ai envie de te dire en, en relation euh, comment tu peux aider les gens à gagner euh, plus d'argent mais ça va être relation et argent tout ce qui est relation argent et tout ce qui est euh, un peu peur etc etc, etc. Toutes, les, toutes les peurs que tu peux imaginer Okay, c'est quand ton anniversaire, Clémence, on ramènera un gâteau. Alors, pour tout vous dire, euh, il y aura peut-être deux dîners. Okay, pour euh, des raisons de Covid, euh, on fera ça peut-être en deux fois pour éviter d'être vraiment tout serré. Euh, donc, il y aura deux dates. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ces deux dates vous conviennent. Okay. Ah oui, il y a un dernier bonus. Euh, si vous prenez le pass VIP, c'est que vous pourrez… Euh, on va créer un groupe WhatsApp cette semaine. Euh, avec moi et du coup on sera en petit comité, ça vous permettra d'échanger aussi avec moi parce que je peux forcément pas le faire avec les 1100 personnes, mais sinon il y a le groupe Facebook aussi qui est, qui est là euh, Jérôme, c'est quoi ta question Ah oui, tu répondais à l'autre, génial, 28 septembre ok, tu passes un week-end ou pas parce que si c'est un week-end non, ce ne sera pas un lundi on ne fera pas ça un lundi ouais. pas d'autres questions les amis Ok, Mais je suis très content. De toute façon, vous allez en avoir plein à vue. Il y aura plein, plein, plein de choses euh, durant le, le, la semaine. Et puis voilà, je, je suis vraiment hyper, hyper content de pouvoir vous offrir ces appels-là avec les membres de mon équipe. Donc, je vous remets une dernière fois le lien et on se quitte euh, sur ça. Bonne, bon sommet à tous. On se retrouve dans le groupe Facebook et j'ai hâte de vous servir durant cette belle semaine. Merci Corinne pour ta présence. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. C'était un plaisir. Ciao. Merci Sylvie. Merci Clémence. Alors, je vais saluer Romain, Emmanuel, Louis. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Et du coup, rendez-vous à 14h pour euh, se former à YouTube Ads et à 17h avec Jérôme Moirot. Ça va être du très lourd. Euh, on attaque fort. Et puis, le restant de la semaine aussi va être très costaud. Ciao, ciao, c'était vraiment un plaisir.